Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir les dégradés dans cette nouvelle version, donc la 0.91 qui apporte quelques changements. Donc Pour cela, eh bien, je vais tout de suite ouvrir un nouveau document. Je vais sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL de façon à avoir un joli carré. J'appuie sur G. Alors G, ça permet d'avoir ici euh, l'option Créer éditer des dégradés, donc il y a soit G, soit CTRL F1. À ce moment-là, ici, on a des petits boutons d'options, donc soit on fait un dégradé linéaire, ce qu'on va faire dans, le, dans un premier temps, donc je sélectionne. Après, je vous montrerai comment faire les dégradés radiales et bien sûr, par rapport au remplissage. On peut avoir un dégradé au remplissage et également sur le contour de l'objet. Bon, pour cela, il faut bien sûr que l'objet ait un contour. Donc là, on va mettre euh, allez, un contour violet. Donc pour avoir un contour, j'appuie sur Shift et je clique ici sur le violet. Ou alors, j'aurais pu euh, cliquer sur la couleur et la déplacer en bas et la mettre dans contour. Hop. Voilà, de façon à mieux voir. Voilà. Donc là, mon objet est sélectionné. Je vais lui mettre un contour à 4. Donc dans un premier temps, j'ai dit que j'allais faire un dégradé linéaire sur le remplissage. Donc je clique, je glisse et vous voyez, j'ai une couleur donc, du violet clair au En fait, c'est un violet transparent. Ici, l'alpha est à zéro. Donc on va mettre un violet un peu plus foncé et on va augmenter l'alpha à 255 de façon à ce qu'on puisse le voir. Donc je vais dupliquer cet objet. Donc je vais dans édition... Euh édition de dupliquer voilà ou CTRL D donc je déplace je vais maintenant faire un dégradé donc euh, radial donc plusieurs façons soit je clique ici sur dégradé, dégradé radial soit si mon objet de départ eh bien, est comme tout à l'heure avec une couleur unie et eh bien j'appuie ici donc sur dégradé radial je clique je glisse alors le petit avantage en passant par euh, cette option là donc je reviens en arrière, voilà je sélectionne, je clique ici, en fait il me met bien le centre de mon dégradé comme il faut et les poignées vont dirais-je au, au bord de, de l'objet. Voilà. Donc je change ici la couleur, donc vous voyez j'ai sélectionné le petit rond ici en cliquant dessus, j'appuie sur F7 ce qui me permet d'avoir la pipette et de sélectionner donc une couleur, hop voilà pour le dégradé radial, donc je duplique cet objet, donc CTRL D, je le déplace vers le bas, j'appuie sur G, on a la possibilité ici d'inverser la direction du dégradé, à ce moment là vous voyez il nous crée un autre dégradé. Également parmi les nouveautés de cette version là, on a la possibilité de nommer les dégradés, donc celui là je vais l'appeler dégradé 1, je valide, et on a ici un petit 1 qui indique qu'il est utilisé qu'une seule fois. Effectivement, si je duplique cet objet, tout de suite, vous voyez, hop, il m'a dit que ce dégradé est utilisé deux fois. Donc ce dégradé, je vais le nommer dégradé 2, et celui-là, dégradé numéro 3. Donc je vais dupliquer encore ce dégradé, hop, j'appuie sur G, de façon à voir ici les options qui apparaissent. On a la possibilité d'avoir ici, de lier et de modifier tous les dégradés associés. Donc je vais cliquer ici de façon à verrouiller le petit cadenas ce qui me permet donc on a ces deux dégradés qui sont identiques, ils sont verrouillés donc si je modifie maintenant la couleur de ce petit rond, je vais mettre par exemple un rouge, un rouge euh, voilà comme ceci, et bien on s'aperçoit que étant donné que le dégradé est associé et bien la couleur est modifiée. Si ici c'est décoché maintenant je vais modifier, je vais mettre par exemple du bleu, et eh bien voilà j'obtiens un nouveau dégradé qu'il va falloir à nouveau nommer donc dégradé numéro 4 donc parmi... Euh, alors là c'est pas des nouveautés euh, ce serait plutôt une, une autre façon de... parce que nous n'avons plus la, la palette tout a été regroupé ici dans, dans ce petit bandeau là on a cette option réfléchie qui existait dans les autres versions d'Inkscape, Voilà qui permet d'avoir ici vous voyez on passe du violet au bleu, le bleu au, au violet et vous voyez ça, ça permet d'avoir un dégradé qui est assez lisse. Et ici direct, à ce moment là on passe du violet au bleu et tout de suite au violet. Et après voilà le dégradé est dupliqué comme ça de façon euh, radiale. On peut avoir la même chose bien sûr avec le dégradé, euh, le dégradé linéaire. Hein. Hop, direct ou oh, réfléchi. Voilà donc pour l'utilisation. Ah oui, bien sûr, une, une autre chose. Donc je duplique. J'appuie sur G de façon à avoir ici toutes mes options. On peut maintenant, euh, en cliquant ici sur la ligne bleue, sur la ligne, ajouter ici des petits marqueurs de couleur qu'on va pouvoir changer sans problème. En cliquant dessus, on peut changer leur couleur. Et on peut voilà avoir un, un dégradé qui est qui est très complexe. Avec de la transparence, bien sûr. Allez, hop, je vais mettre celui-là en transparence aussi. Ce qui nous permet d'avoir des effets vraiment, vraiment très sympas. Voilà. Donc une petite astuce que j'ai découvert par rapport donc, euh, au dégradé. C'est que si je nomme ce dégradé exactement comme celui-là, le dégradé 1, et eh bien Inkscape va me fusionner donc par rapport au dernier dégradé, c'est à dire j'ai renommé celui-là il prend celui-là comme source et il va me nommer ces deux-là enfin il ne va pas me nommer, il va, il va changer la couleur de ces deux-là donc ça, ça peut être très pratique donc si là j'appelle celui-là dégradé 1 et eh bien cette couleur, ce dégradé-là va se retrouver ici, ici et ici donc je valide, hop Dégradé 1. Tac. Dégradé 1. Voilà. Maintenant je n'ai plus qu'un seul dégradé. Alors c'est surtout pratique pour les certaines illustrations. Alors là j'ai fait une, une illustration il y, a, il y a un petit moment. Et je me retrouve donc avec, euh, avec beaucoup de dégradés. Alors, ici la bouteille. Donc à l'époque je ne pouvais pas no nommer euh, mes dégradés. Donc je vais appeler là ici dégradé euh, bouteille par exemple. Donc je sélectionne tout, je copie, je valide. Et ce dégradé, je le retrouve ici. Alors que je dise pas de bêtises. Euh, non, c'était pas celui-là. J'ai dit une bêtise. Bon, enfin, c'est pas grave. Je vais tester sur euh, voilà ce dégradé là. Pop pop, pop. Non, c'est pas celui-là que je modifie. Enfin, vous voyez, je ne suis pas très clair. Là, ici, j'ai toute une série donc, de, de dégradés, ici, là, qui sont identiques. Donc, ce que je vais faire, ben, tout simplement, là, j'ai commencé à le faire, et ben, je vais les renommer un par un, dégradé 1. Hop, c'est dégradé 1. Je valide. Donc, il est utilisé 48 fois. Ici, celui-là, je le renomme dégradé 1. Alors, c'est dégradé bouté Aïe, aïe, aïe, je fais des bêtises. Donc, c'était dégradé 1. Je copie, je valide. Et là, il m'a créé donc un dégradé 0. Alors, ça, c'est pas très gênant. Hop, voilà, je suis à 53. Hop, dégradé 1. Voilà. Dégradé 1. Donc, ça, on peut le faire plusieurs fois. Je trouve que c'est la méthode la plus rapide pour. Euh, supprimer les, les dégradés dont, dont on ne veut plus de façon à avoir un dessin qui est un peu plus facile à gérer il m'en reste deux à faire Hop. voilà je valide, donc les dégradés 0 c'est des dégradés qui ne sont pas utilisés donc j'enregistre mon document, je fais nettoyer j'enregistre et je fais recharger et à ce moment là vous allez voir si ça fonctionne, voilà, je n'ai plus que un dégradé, donc ça c'est très pratique, ça permet d'aller beaucoup plus vite que de devoir aller dans le code XML, ce qui m'arrive de temps en temps, et là on peut faire la même chose pour cela bien sûr, donc on peut reprendre comme ça ces, ces vieilles illustrations et vraiment les épurer, et au niveau du poids on, on y gagne beaucoup, voilà donc je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos